Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du bullet journal du mois de décembre. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va prendre quelques minutes ensemble pour planifier et organiser ce dernier magnifique et magique mois de l'année. Alors comme tu peux le voir, j'ai préparé en amont au crayon papier pour gagner aussi du temps et pour que la vidéo soit courte et facile à regarder. Donc j'ai choisi en fait, tu vois, un panel de couleurs qui se marie très bien pour les fêtes de fin d'année. Donc on est sur des tons vert, ocre, or et rouge. J'ai également à côté de moi deux stylos qui sont un stylo feutre noir et un crayon noir à pointe fine. Ainsi que euh, du scotch craft et un scotch plus fin, euh, brillant pour donner cet aspect de fête et de magie. Alors là sur l'écran si tu regardes juste à gauche tu vois des enveloppes craft alors ces, envo ces enveloppes craft, elles représentent euh, ce sont vraiment toute mon organisation donc dès que je reçois des papiers ou que j'ai des choses qui sont en attente je mets dans ces différentes enveloppes notamment les documents sur la santé, les papiers en cours par exemple ça peut être des factures à régler également euh, si par exemple j'ai envie de mettre euh, un budget vacances je peux mettre aussi dans l'enveloppe vacances et puis j'ai une enveloppe où j'ai mis autres services ça, ça peut être par exemple notamment lorsque l'on veut faire nos enveloppes budgétaires pour euh, ça va être euh, par exemple du service à la personne ou euh, justement faire intervenir un professionnel pour notre, euh, notre jardin voilà, alors c'est parti je vais mettre une belle musique de Noël donc Je te laisse découvrir et puis on se retrouve dans les pages suivantes pour vraiment prendre du temps de qualité pour soi, se poser aussi les bonnes questions, savoir exactement ce que l'on souhaite pour soi pour ce beau mois de décembre. A tout de suite On se retrouve sur les pages 2 et 3 du Bullet Journal pour le mois de décembre. Et donc là, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir une phase aussi d'observation et de comprendre ce vers quoi je veux vraiment aller. Donc je vais noter en fait mon intention du mois, mon kiff, mon objectif, ce que je veux pour mon couple, le défi famille, le challenge maison, mes lectures et mes films du mois. Alors ça me permet de mettre des objectifs personnels, professionnels, que ce soit aussi des objectifs au niveau de mon couple, de ma famille. Et ça, tu peux me, re tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, thefamilycocotte-8-déchets et tu retrouveras directement le lien aussi dans la description de la vidéo mais ça permet vraiment de donner aussi un cadre parce que maman de quatre enfants ayant beaucoup de choses au quotidien à gérer et eh ben ça me permet de vraiment savoir ce vers quoi je veux aller d'avoir un objectif par par pôle je dirais, par exemple pour moi-même, quel objectif j'ai pour moi, pour mon couple, pour ma famille et ça me permet de mettre les actions en face de façon optimum à justement réussir à aller vers ça et mettre les actions qui m'apporteront ce résultat. Donc c'est vraiment très important pour moi, ça me permet aussi de savoir véritablement ce que je veux, ce que je souhaite et d'être en accord avec moi-même, donc de prendre ce temps agréable aussi pour moi. D'ailleurs, en parlant d'Optimum, je lance pour le mois de décembre les ventes de l'atelier Optimum qui est un atelier organisation et lâcher prise pour toutes les mamans, je t'invite à venir découvrir le plus rapidement possible le programme Optimum qui te permettra de simplifier ta vie, de simplifier ton quotidien, de t'organiser et de vraiment, vraiment Commencer à lâcher prise. Donc l'atelier, on embarque tout ensemble pour le mois de janvier, mais je t'invite à venir prendre ta place dès le mois de décembre puisque les places à ce programme sont limitées pour permettre véritablement une, un accompagnement des plus personnalisés puisqu'en effet je prévois aussi des lives durant cette, ce programme donc je te mets le lien dans la description et je t'y retrouve très vite ensuite comme tu peux le voir par rapport au bullet journal je mets vraiment aussi en fait des coloris je prends ce temps pour moi pour dessiner pour mettre aussi ma créativité euh, en place et puis ça me permet vraiment d'avoir ce temps de qualité qui m'est spécialement dédiée chaque mois et que j'apprécie énormément. D'ailleurs, astuce organisation, toujours prévoir des créneaux pour soi dans son agenda. Parce que je peux te dire qu'en tant que maman de quatre enfants, on a toujours mieux à faire que de prendre du temps pour soi et c'est bien euh, l'erreur numéro 1 de la plupart d'entre nous. Donc vraiment, je t'invite, si tu souhaites par exemple faire, je sais pas moi, une demi-heure de dessin ou une demi-heure de sport ou une heure et demie pour déconnecter, aller boire un café avec une copine, etc., note-le dans ton agenda. C'est vraiment, vraiment très important que ce soit pour toi, pour ton énergie et aussi pour ensuite l'énergie que tu vas apporter au sein de ta famille. Allez, on se retrouve pour la quatrième et cinquième page Alors nous voici arrivés sur les dernières pages du bullet donc je note en fait tout ce qui est vraiment plus du domaine de la connexion aux hommes comme j'aime l'appeler mais je vais noter les invitations du mois, les personnes que j'aimerais contacter par téléphone, euh, avoir une conversation téléphonique voilà et les personnes à qui je souhaite écrire parce que les mois j'écris à une personne qui m'est proche voilà et puis sur la cinquième page je vais noter vraiment le euh, le déroulement de la semaine ma to-do list et puis aussi le budget de la semaine alors moi je fonctionne beaucoup par semaine parce que étant donné que je peux avoir pas mal d'imprévus notamment avec le fait d'être maman de quatre enfants et eh ben ça me permet voilà d'organiser ma semaine en fonction selon alors j'ai toujours bien sûr on va dire un top 3 d'objectifs par semaine et ensuite je, je décortique entre guillemets par jour mais ça me permet voilà un plus grand grand lâcher prise aussi lorsque des imprévus viennent s'ajouter à ma semaine. Donc je fonctionne par semaine et non pas par jour. Alors bien sûr, après, si besoin, j'ai mes notes sur mon téléphone si j'ai vraiment besoin d'avoir des objectifs par jour. Et puis ensuite, je viens checker cette to do list de la semaine. Et puis, au besoin, je me réfère à ma liste dans mes notes que j'ai sur mon smartphone et voici pour les dernières pages du bullet je te laisse découvrir en accéléré la création de ces pages et puis on se retrouve dans quelques minutes pour le résultat final. Voici arrivé à la fin du bullet journal, je suis ravie de te présenter le résultat final puisque c'est vraiment ce dont je souhaitais de la magie avec les paillettes, du vert, du rouge, de, euh, du jaune, ce qui rappelle vraiment l'esprit de Noël. Donc, euh, bah, Merci beaucoup pour avoir visionné cette vidéo, j'espère que je t'aurai apporté des clés d'organisation et d'optimisation de ton temps et surtout de prendre soin de toi. Je te dis à très vite, ciao